Yo tout le monde et bienvenue pour cette review de l'épisode 3 de Bleach. Donc, franchement, cet épisode il était vraiment bien parce qu'on a eu des côtés philosophiques, on a eu du combat, on a eu de l'action. Franchement, c'était incroyable. Et déjà pour commencer, que surtout ce qui m'a marqué sur cet épisode, c'est qu'il y a eu le retour des anciennes OST. C'était enfin, un peu remixé en vrai, ça c'est dommage parce que je trouve que c'est un peu mal fait. Mais quand même, tu sais, on a retrouvé la vibe qu'il y avait avant dans Bleach et ça, ça fait trop plaisir. Du coup, le retour des OST. Et, et je me dis, j'ai envie qu'ils mettent vraiment les anciennes OST mot pour mot, truc... Et truc. Enfin, les anciennes OST normales, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, l'épisode 2, il s'est arrêté avec un cliffhanger. C'était Ichigo qui arrive juste devant Kuilge, Il était face à lui. Et avant le combat, du coup, ça s'est arrêté. Alors là, on a pu voir un peu le combat. Et Kuilge, quand moi, il s'est mis en... Avec sa forme ultime de Quincy, s'appelle le Lead Style, un truc comme ça. Après, c'est un truc en allemand. Lui s'est transformé en Quincy, Wolster, Ditch, un truc comme ça. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. D'ailleurs, faut que je recherche la traduction parce que ça peut être intéressant. Mais du coup, on voit qu'il est en forme ultime. Il est en train de combattre. Et carrément, il y a les trois bestias, en fait. Elles sont revenues, elles se sont relevées. Et avec leur bras gauche, elles ont tous donné leur bras gauche pour créer une espèce de bête. C'est un monstre qui, qui a leur puissance et tout. Il s'appelle Ion. Elles avaient dit qu'il est grave fort. Mais il ne sert à rien du tout. Ça veut dire qu'il attaque tout le monde. Même elle, elle pourrait les attaquer. Failli enfin, pourra les attaquer. Et du coup, on voit ce monstre, il arrive sur Cool Gay. Il est en train de lui, lui arracher des trucs et il lui met la pression. Et après, du coup, il a absorbé la force du monstre et tout ce qui est autour de lui -même voyez qu'il y avait Inoue qui était en train de les protéger avec une espèce de bulle là, et bah lui il récupérait le, le Reiatsu dans cette bulle il récupérait euh, un peu des petites particules de, de Sado, de... comment ça s'appelle son truc de Fullbring là sur son bras, il récupérait un peu l'énergie environnante autour de lui et surtout il a beaucoup récupéré du monstre même on voit il avait le cou complètement tout déformé et tout, et on voit il est revenu maintenant il a la force du monstre et il a une forme grave puissante, après il y a Ichigo qui lui saute dessus, et en fait Ichigo il explique qu'il a un disque sur la tête, et il faut juste détruire ce disque pour qu'il pour qu soit plus dans cette forme et ça me fume parce que pendant ce combat, tu vois, c'est épique, c'est intense et tout. Et à côté, on voit Kisuke il est en train de courir avec le mec violet là avec son gros sac. Là. <rire> tu les vois, ils court et eh, c'est trop drôle. Ça m'a trop fumé. Ça, et du coup, pour revenir à Kilgay, quand il parlait du Led style et qu'il parlait aussi de, de celui de Ishida, je crois en fait, quand il a utilisé Ishida, c'est face à Mayuri pour la première fois à l'arc Soul Society. Mais du coup, lui il disait que le sien il a 200 ans d'avance, puisqu'il y a eu des avancées de l'évolution, etc. Mais celui d'Ishida il est encore ancien et donc là il y, a une il y a un écart de puissance énorme. Il a dit même, c'est le même écart entre les et la terre que l'écart entre son led style et celui de Ichida donc vraiment ça montre que Quilgay il est grave fort mais après Ichigo aussi il est grave fort c'est ça qui est bien je pense que pour la suite de ce combat ça va être vraiment bien même si en vrai ce combat il a l'air pas ouf je pense qu'il y aura mieux à hein. mon avis il y aura large mieux dans cet arc je pense qu'il y aura des combats des combats avec Yamamoto avec Iwatch avec même apparemment le retour de Aizen oh ça va être trop bien donc je pense que ça c'est juste un combat pour nous mettre dans le bain pour que ça commence et qu'on soit tranquille. Et après ça va devenir vraiment bien, vraiment intense. En parlant des judas d'ailleurs, on voyait que pendant l'épisode, il est en train de se renseigner parce que qu'il a appris que les Quincy, ils ont lancé la guerre contre la Soul Society. Et du coup lui, il était dans la bibliothèque en train de se renseigner partout par rapport à E-Watch, Sauf qu'il a pas trouvé d'infos. Sauf dans le bureau, dans le bureau même avec le tiroir là. Et, et après il y a l'autre qui, qui est venu lui dire non oh, non non gros qu'est-ce que tu fous depuis tout à l'heure? Parce que à chaque fois qu'il voulait se renseigner, il devait le faire discrètement parce qu'il avait pas le droit ou je sais pas. Mais mais ça je pense que on nous expliquera plus tard parce que les ils cachent quelque chose qu'ils veulent pas montrer Et je pense que tout ça sera expliqué à mon avis D'ailleurs au moment quand il y avait Ryunosuke qui est en train de discuter avec quelqu'un Il y a un, un officier qui s'appelle Kajomaru Qui est venu et d'ailleurs quand je l'ai vu Car, car moi j'ai cru que c'était Aizen et après non Mais il ressemblait tellement à Aizen ça m'a surpris Et c'est vraiment... Et... Et frère, la ressemblance, elle est trop frappante. Et du coup, il disait que il parlait de la justice, etc. Et du fait que dans une guerre, les deux causes, elles sont justes. Mais c'est juste les circonstances qui font que les deux, ils doivent se battre. Mais il n'y a pas un gentil et un méchant. Enfin, ça dépend. Mais en l'occurrence, là, tu vois, il n'y a pas un gentil et un méchant. Je pense qu'en vrai, cette guerre, vu qu'on est sur le point de vue des, des Shinigami, il y aura quand même du manichéisme. C'est-à-dire que on va faire passer les Shinigami pour les gentils, les Quinchi pour les méchants. Mais en réalité, les Quinchi, ils font que se venger parce qu'ils ont subi un génocide il y, y a plusieurs centaines d'années. Donc forcément, ils, ça reste de la justice. Ils se Venge, sauf que eux, ils veulent pas les laisser se venger et en même temps, ils veulent les, les vaincre et faire en sorte qu'ils aient plus aucun impact sur les holos puisque ça pourrait euh, déséquilibrer la balance et détruire le monde. Donc, en fait, à la fin de cette guerre, soit les shinigami gagnent et du coup, bon, je dis vraiment euh, option A ou B, hein, je pense pas, mais soit les shinigami gagnent et du coup, il n'y a plus les quinchis et quand même, du coup, le monde va mieux, soit les quinchis gagnent et du coup, ils détruisent les holos quand même, ça continue de déséquilibrer la balance et ils vont détruire le, le monde. Donc, en fait, dans tous les cas, les quinchis ils sont destinés à, à disparaître ou à mourir ou je sais pas. Moi enfin, je pense que, encore une fois, tout le temps, je dis ça. Hein. Mais quand je me pose des questions, je me dis que c'est parce que je m'avance trop, je me projette trop, et ce sera expliqué plus tard. Mais du coup, j'espère qu'il y, qu y aura pas trop de manichéisme dans, dans cette guerre et qu'on pourra se forger un avis par nous-mêmes. Franchement, ça pourrait être intéressant. Pour qu'on ait vraiment une vision objective. pas que l'anime nous offre une vision objective et que nous, du coup, on puisse euh, décider par nous-mêmes. Qui a raison, qui a tort. Est-ce que vraiment ça valait le coup de se venger suite au génocide, suite à Iwatch qui s'est fait sceller Et justement, d'ailleurs, en parlant de ça, il y avait Mayori. Il y avait Mayori qui disait à Yamamoto. Tout ça, c'est à cause de toi parce que tu t'as pas pu tuer Iwatch e watch Parce qu'en fait, il l'a scellé, mais il est ressorti après plusieurs centaines d'années ou milliers d'années. Sauf que le truc, c'est quoi C'est que il, il, il Yamamoto, il pouvait le tuer, mais il l'a pas tué. Il l'a quand même scellé par, euh, par gentillesse, par bonté, je sais pas. Mais la gentillesse, elle a pas sa place dans ce genre de guerre, franchement. Parce que après, sinon, ça te retombe dessus. Et au final, ta gentillesse, bah, c'est elle qui est à la cause de ta mort. Et, et c'est dommage, en vrai. Mais du coup, il y avait Mayori qui lui disait même que il a dû tuer 28 000 holos parce que ça a trop déséquilibré. S'il y a trop de holos morts, au des holos. Euh, existant enfin je sais pas comment l'expliquer en gros à chaque fois qu'il y a des holos qui meurent quoi et eh bah ben, s'il y en a trop qui sont vivants après ça fait un déséquilibre et ça peut causer la, la destruction du monde ou ce genre de choses donc mayori nous a dit carrément que comme je viens de le dire hein, il a tué des holos et il a reproché par contre ça j'ai été surpris que yamamoto il dise rien en même temps il avait il était pas en position de enfin, il avait pas il avait pas raison t'sais, il pouvait pas reprocher quelque chose à mayori c'était l'inverse et mayori on, on voit qu'il parlait mal à, à yamamoto quand même hein, parce que et yamamoto c'est le mec le plus haut gradé de la soul society peut-être que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on connaît pas hein, on verra mais du coup on voyait mayori qui lui parlait et il disait tout ça c'est à cause de toi parce que t'as pas su tuer Iwatch, e watch c'est ta faute et tout et la manière dont il lui parlait, ça m'a surpris c'est tu sais, normalement il, il, il essayait de parler correctement parce que c'est son supérieur et tout mais lui il a pris 0.7 mais il a de la chance que c'est pas un mec comme e-watch hein. parce que e-watch rien que rien qu'il en a il a fini son travail et il a il avait plus d'utilité pour le moment et il est mort alors t'imagines si c'était un mec qui lui parlait comme mayori a parlé en oh, gros il, il se serait fait torturer euh, carrément ainsi ah, ça aurait été une dinguerie d'ailleurs en parlant de torture c'est bien parce que par exemple quand qu'il gay il, il a assimilé la force de Ion le monstre là et ben il n'y a, a pas eu de censure quand il avait le coup craqué, il s'est remis le coup et, et tout ça, tu il n'y a pas eu de censure et c'est bien parce que qu'on avait peur vu que c'est Disney Plus, on peur peur qu'ils censure et que en réalité le rythme de parution on a chaque semaine les, les épisodes et en plus il n'y a pas de censure donc moi du coup je suis satisfait franchement ça fait plaisir et pour la fin de cet épisode on a pu voir et watch et plein de Queen Shee qui venaient avec un portail, ils entraient dans le rue Kongai et même on voyait lui, je l'ai reconnu parce qu'il y a eu plein d'édits de lui sur TikTok, le mec là avec son son schrift euh, B Zabal. Uh, ローンそのとこみたいな。 et bah lui, je l'ai reconnu direct avec ses cheveux blancs, blonds, etc. Sa capuche. Et lui, il est trop classe, la vérité, j'ai envie de le voir. Parce que s'il y a autant de mystère autour de lui, enfin pas autant de mystère, autant de hype autour de lui plutôt, c'est que c'est incroyable. C'est que vraiment, il a une, une force qui est bien, il a du flow, c'est un bon personnage, donc voilà, j'ai envie de le voir. Et puis c'est sur ça que ça reste cet épisode. Donc watch qui vient, qui lance l'assaut contre les Shinigami, ça veut dire que là, on, on est à deux doigts de la guerre. Là, vraiment, là, on est dans, au prochain épisode, là, ça, ça se bat déjà. Sans compter Ichigo qui est cool gay. Mais au prochain épisode, là, il y a déjà de la bagarre. Donc, Franchement, ça va être bien. En tout cas, juste ici, je vous propose de voir ma revue de l'épisode 4 de Bleach. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et moi, je vous dis à tout de suite.